Donc le, le, le pré-verger euh, euh, jeune euh, demande beaucoup d'intervention, de, de, de, de, aussi bien au niveau de la protection, hein, remettre, remettre à jour la protection, euh, puis la taille de, de formation hein, qui est importante. Bon, euh, planter à 80 pieds, hectares, euh, sur une euh, surface d'un hectare, on peut estimer euh, à peu près 2 à 3 jours euh, par an. Euh, minimum de d'intervention quoi à taille adulte euh, bon la protection est on va dire plus rapide si on met encore des des caches picots euh, bon, euh, on va dire une fois tous les 3 à 4 ans à, à réintervenir hein, ou doubler ou, ou laisser à nu euh, l'arbre mais bon la, la les tailles euh, continuent à prendre euh, Ouais, à peu près 2 à 3 jours à l'hectare de taille quoi. Bah L'entretien euh, se fait, se fait euh, surtout à cette époque. Hein, sur, on va intervenir euh, sur les vergers, surtout euh, on va dire en fin d'hiver, hein, pour la partie taille, euh, avant la reprise en végétation. Donc ça demande beaucoup beaucoup de, de, de, de temps quand même. Euh, mais bon, là, de toute façon, on ne peut pas mettre les pieds dans, dans les autres cultures. Donc, euh, on profite de, de cette période un peu plus euh, humide euh, pour, euh, pour intervenir. Donc, ça, sur la partie euh, pré maintenant, on s'est équipé d'une ramasseuse. Donc, ça va relativement vite. La partie ramassage euh, va débuter euh, à partir de de fin septembre hein, sur les fruits les plus précoces et peut aller jusque décembre, mais bon, ce, selon les variétés, souvent c'est ramassé, stocké, euh, on va dire maximum une semaine en, en box, après ils sont transformés euh, soit en jus de fruits euh, pasteurisés ou en cidre, donc là, euh, cette partie-là sera effectuée, on va dire, euh, euh, de la période d'octobre à, à, dé, à décembre, bah, L'aspect ramassage euh, se fait selon on va dire, la, la maturité des fruits. Hein, nous, on, on utilise surtout euh, du fruit de transformation, donc euh, on, euh, on fait tomber vraiment euh, à la fin de, de cycle pour, pour ne pas être obligé de, de, de passer euh, multiples fois. Donc on passe deux à trois fois maximum sous les, sous les vergers euh, en ramassage mécanique. Euh, donc, selon les variétés, on va euh, on va intervenir euh, à chaque variété selon la maturité, quoi.